Je suis sur Canva et je vais créer la même chose que sur Photoshop, c'est-à-dire donc un puzzle pour euh, ma grille Instagram. Donc sur Canva, je vais choisir mes custom dimensions et je vais faire 3240 de hauteur et de largeur, ce qui m'amène un carré de 3 par 3 où chaque carré fait 1080 pixels, ce qui est la dimension pour les carrés Instagram. Je clique sur Create New Design. J'ai mon carré qui apparaît et je vais aller choisir euh, des photos que je vais placer. Alors, contrairement à Photoshop, on n'a pas ici de repères, c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc, on va placer nos images un petit peu. Euh, donc, celui si de cliquer en fait sur nos images hop, pour qu'elles se placent, je vais en placer une, deux, trois. et une sixième on met vraiment le nombre de photos que l'on souhaite Alors là c'est vraiment pour l'exemple ensuite on peut rajouter bien sûr des petits éléments également donc moi j'en ai... Euh, télécharger certains euh, bah, par exemple tout simplement voilà une petite flèche Tac. côté toujours un peu dessiné Hop. Tac. on peut décider de montrer des petites choses euh, si on souhaite parler d'un livre par exemple Hop. des petits éléments un peu visuels Voilà, et on peut bien sûr ajouter du texte. Alors, ce qui est bien sur Canva, c'est qu'on a également des choses qui sont déjà préparées au niveau euh, typographie. On a déjà des petits, euh, des petits combos de tout près. Donc, euh, bon, ici c'est Happy Birthday, mais euh, hop. je laisse Happy Birthday juste pour l'exemple. Ensuite, euh, mais tiens, Brunch. Vais essayer de placer ça devant non ça fait moche Hop. du coup je vais la descendre voilà brunch Up. tac on peut placer ça comme ça etc etc donc on peut rajouter vraiment notre texte comme on le souhaite on peut bien sûr modifier les polices ici, euh, sur Canva, donc là pareil, voilà, l'expartan. Celle qui est un peu au-dessus, c'est Selima qui est façon brunch, br pas brunch, brush. Donc, euh, on peut vraiment s'amuser sur Canva et on a notre puzzle, on va dire, qui est prêt. Une fois qu'il est prêt, ben sur Canva, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur euh, la petite flèche pour le télécharger. On peut le télécharger en JPEG ou en PNG. Euh, ça ne pose aucun problème l'un comme l'autre. On clique sur Download. Ça nous prépare notre design. Il va donc se mettre sur son ordinateur. Si on utilise l'appli Canva sur son téléphone, puisque l'appli Canva existe également sur le téléphone, on peut directement tout faire depuis son téléphone et l'enregistrer dans notre pellicule également. Et voilà, mon image a été téléchargée sur mon ordinateur. Euh, donc, maintenant, ce qu'il va me falloir faire, c'est de le mettre sur mon téléphone. Parce que, par contre, sur Canva, on ne peut pas découper notre image comme sur Photoshop. D'ailleurs, je te conseille quand même de regarder le tutoriel sur Photoshop euh, qui t'apportera justement quelques informations euh, par rapport à, à ce découpage. Et euh, donc, maintenant qu'on a notre image, vraiment, on la télécharge sur notre... Téléphone, et on va utiliser une appli qui s'appelle PhotoGrid pour découper notre image et la rendre prête à l'emploi pour Instagram. Nous voici sur l'application PhotoGrid. On va donc aller chercher notre image App Instagram que l'on a créé avec Canva. On voit que des petits traits se créent, petits traits blancs en fait, et euh, cela va nous permettre de diviser notre image. Donc, on clique, on est sur du 3x3, on clique sur le petit schéma en bas à gauche qui correspond au 3x3. Et ensuite, on clique sur Next. Puis, en haut, euh, sur le, le, la, la petite icône en haut à droite de l'écran, on clique à nouveau. Et voilà, notre image est divisée en 9 et prête à être postée sur Instagram. Donc, c'est aussi simple que ça. Cette appli est gratuite, sur la version vraiment complètement gratuite. On a des pop-up euh, de publicité qui apparaissent entre euh, l'étape du découpage, euh, l'étape de sélection et l'étape du découpage. Euh, pour un euro, on peut acheter une version donc, sans ces pop-up, c'est celle que j'ai ici. Et donc cette, euh, cette appli donc, euh, enregistre directement nos neuf images qui sont à publier dans l'ordre décrit dans Instagram. Donc c'est quand même très pratique et ça permet de découper en un seul clic. Contrairement à d'autres applis comme Photoshop où il faut couper une par une euh, les petites images pour pouvoir voir notre grille. Donc voilà, j'espère que ces tutoriels vous seront utiles pour créer euh, des puzzles Instagram. Euh, N'hésitez pas à partager votre créativité, à utiliser le hashtag euh, LearnWithCaliframe pour euh, que je sois interpellée et que je puisse vérifier votre, euh, votre composition et euh, découvrir un petit peu votre... Euh, votre originalité, vos contes et votre créativité.